Macron, conf, t'es mis j'ai dit Ouais mes franjo, alors c'est ainsi, ça charbonne, on envoie les vidéos, décembre, faut faire du cash, triple monétisation, sku on est là, bon en vrai, les projets tombent du ciel, et il faut bien préparer le peuple pour 2019, donc on réattaque, on fait pas traîner, les disent toujours dispo, d'ailleurs, allez voir ma vidéo à ce sujet, vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir vu, puisque YouTube a blacklist la vidéo pour un certain mot, en tout cas, merci pour l'engouement, ce qui se passe autour, c'est fou, on s'attendait absolument pas avec WinClosing, alors je précise juste que, effectivement, les paiements, c'est uniquement par Paypal, pour de multiples raisons que j'ai expliqué sur Instagram, N'hésitez pas à aller faire un tour dessus Concernant Paypal, ça se crée un 2 de deux Donc n'hésitez pas à choper l'édition avant qu'elle s'arrête Et surveiller les réseaux puisque des codes promo sauvages apparaissent de temps en temps Bref, voilà, petite intro finie Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle technique de communication pour les artistes Bienvenue dans cet épisode sur les rappeurs d'Instagram T es un artiste et que tu veux percer, soit tu fais les premières parties de Damso, soit tu pètes tout sur un clip et parfois même les deux qui sait en tout cas que ce soit pour l'un ou pour l'autre le talent laisse place au partage, au hasard ou la chance, mais s'il y a bien une chose qui peut forcer tout ça et qui est loin devant en matière de mise en avant, c'est l'indétrônable YouTube fini d'avoir 3 MC en tête d'affiche il y a je ne sais combien de carrières qui naissent chaque année grâce à cette plateforme, il suffit même d'un clip qui explose pour parfois se choper 10 000 abonnés et taper 1 million, alors que tu pars absolument de rien, mais ne reste malheureusement dans le top que ceux qui savent saisir cette chance Là. Bref tout ça vous le savez mais n'oubliez pas Soundcloud qui arrive juste derrière à deux doigts de la disparition il y a quelques années et ça c'est fou elle a su vraiment se créer une vraie communauté aux US Des carrières se sont lancées comme jamais il y a même eu le délire des rappeurs Soundcloud qui s'est lancé pour euh, qualifier cette nouvelle vibe aux US Mais qu'avons nous en France pour doubler nos chances Nous rappeurs Soundcloud sont bien trop dans l'underground d'ailleurs allez check ce que j'affiche à l'écran et malheureusement du coup tous mises sur YouTube mais rares sont ceux qui arrivent à s'en sortir à travers cette masse et c'est là qu'arrive un concept qui prend une ampleur de malade depuis quelques mois ça se passe chez nous j'ai nommé des rappeurs Instagram Après avoir défoncé Snap, ce média a été pris d'assaut par tout le monde euh, Il est juste derrière YouTube et Facebook En tant que plateforme la plus utilisée par notre génération Et qui dit utilisation, dit exploitation, innovation et concept Avec cette double casquette de réseau social et hébergeur de vidéos Que l'on retrouve ni sur YouTube Alors vous allez me dire Ouais, mais il y a les stories Mais les stories c'est pété Ouais, mais l'onglet communauté Eh, c'est pété aussi, franchement Bon bref, on le retrouve ni sur YouTube et ni sur Soundcloud Du coup, il est très facile de se créer un lien avec les gens Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une putain d'idée Qui est née chez le français Et qui relie après... Tout juste un ample de 30 000 passionnés sur Instagram à l'heure où je fais cette vidéo. Alors, le concept est simple: face à tous ces jeunes talents non soutenus par ceux qui ont déjà la lumière sur eux, mon gars a décidé de lancer plusieurs séries de concours freestyle. Alors, non pas basé sur un système de vues, mais de likes par poste ainsi que d'un jury. Et malgré que les concours s'enchaînent pour donner un max de visibilité, les posts sont publiés de sorte à ne pas vous fit pour rien. Et ce qui est fou, c'est que le nombre de vues et de likes sur chaque participant ne cesse d'atteindre des scores de taré Pour vous donner deux exemples, Joy Sad et Percello, deux gars qui, après seulement une paire de participation à leur actif, ont été suivi par 4000 et 5000 nouvelles personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, mais c'est un truc de malade. En plus de ça, c'est deux pépites Gère très bien cette nouvelle communauté active. Je pense notamment à Percelo qui a continué un 16 du concours pour en faire une version studio sur YouTube. Très clean, pour vous dire d'ailleurs le niveau de validance, c'est dispo en playlist TPZ. N'hésitez pas à aller check ça. Et pour vous prouver l'efficacité d'une communauté en feu, 12 000 vues en une semaine, euh, plus que très propre pour sa notoriété. Alors je vous le dis de suite, aucun placement de produit avec le rap français. Ça fait bien des mois qu'on se soutient. Chacun de notre côté, on évoluait. Mais là, on a décidé de se réunir pour faire un petit, un petit truc en collab. Alors, une collaboration entre deux personnes concentrées sur le partage. Je vous laisse deviner ce que ça peut donner Bon, je vais pas vous cacher que cette vidéo sur cette nouvelle mine d'or du rap n'aura été qu'une excuse pour vous parler de ça. Amis rappeurs, Franjo, dès que cette vidéo sera publiée, vous pourrez retrouver sur mon Instagram et celui du frérot un concours de freestyle. Tout le monde est invité à participer et à voter. Toutes les conditions seront expliquées dans nos stories. On va archiver tout ça si vous arrivez bien après la vidéo, bien après 24h, pour que tout le monde puisse voir. Pour vous teaser un peu, 40 personnes seront choisies parmi tous les participants, 20 par le rap français et le reste par moi-même. Sur ces 40, il y aura 8 qualifiés par les votes et 2 par nous-mêmes pour les demi-finales, ce qui fait... Un un total de 10 et sur ces 10, nous allons en sélectionner un chacun pour la finale. Et lors du duel, c'est ensemble que nous départagerons le grand vainqueur. Notre but ici est évidemment de donner une grande vivité à tous ceux qui vont participer. Au final, c'est près de 60 mille personnes qui vont voir ça. Donc voilà, tous les bosseurs, n'hésitez pas à participer. Je pense que c'est euh, une petite aide qui n'est pas souvent donnée euh, aux rappeurs en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Si jamais j'ai oublié de dire des informations ou si vous avez des questions, venez sur Instagram, on fait tout là-dessus. Alors je crée cette vidéo, ça fait seulement quelques jours, un ou deux, je sais plus que j'ai sorti la marque. Si tout se passe bien, j'ai proposé. Proposer aux frérots de faire gagner un hoodie pour le finaliste. Voilà, si c'est vraiment si tout se passe bien. Donc soyez vifs. Je vous dis à l'année prochaine ou même avant qui sait. Ciao les frangos.